Alors Le 27 janvier prochain, est-ce que vous participerez à cette marche républicaine des libertés qui va être organisée à Paris et qui, en gros, demande l'arrêt des blocages des, des Gilets jaunes non, non, je n'y participerai pas. Euh, je pense que euh, nous entrons dans un moment où nous devons retrouver la concorde nationale. On doit passer d'un moment où il y a des expressions de colère qui sont parfois catégorielles, à un moment où on trouve des solutions collectives. – je pense quand même que la moi, marche, elle est lancée sur réseaux sociaux ouais. par des militants de La République En Marche, pour resituer. Oh, – C'est non, par des question... citoyens qu'ils soient militants de La République En Marche, oui. ou pas. – Mais a... principalement mais, quand même. Si – cela. Ma, ma position, réaction, et j'essaie de la non. donner le plus clairement possible euh, de dirigeant euh, d'un mouvement, mouvement politique de La République En Marche, c'est que je ne souhaite pas que dans ce moment, il y ait un combat d'un camp contre un camp. Ma Moi, question... mon obsession, c'est qu'on puisse retrouver. D'où ma dialogue. question suivante. La République en marche, c'est